et salut tout le monde c'est Chiral j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du jeu Endzone Zone award à part que je vous avais fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne youtube on avait fait la partie 1 de ce jeu c'était une, dé une découverte les développeurs m'ont offert la clé donc j'en profite encore une nouvelle fois pour leur dire merci et euh, donc on va se retrouver dans cette partie 2. J'ai préféré... Euh bah faire le tutoriel plutôt que me mettre à vous présenter le jeu en découverte, en faisant moi-même une partie. Vous n'auriez peut-être pas tout compris. Le tutoriel, par contre, on a pris le global, donc il est assez long. Donc là, on part euh, toujours, on est toujours sur notre tutoriel global. On passe sur la partie, partie 2 et on va continuer à avancer euh, notre village tant bien que mal, en espérant ne pas avoir de tempête de sable, tempête irradiante, etc., qui pourrait euh, effectivement euh, nous mettre un game over, ça serait dommage, mais je pense que pendant le tuto quand même, ça m'étonnerait. Mais attention, si vous lancez dans une partie, les tempêtes de sable, les tempêtes euh, euh, radioactives, euh, enfin il y a énormément, un petit peu comme dans Banished, euh, qui est un jeu aussi de gestion survie, euh, à la période médiévale, vous l'avez aussi sur la chaîne, si vous tapez euh, Banished sur la, ma chaîne, vous trouverez le tutoriel sur Banished, qui est un jeu très simple et que je vous re que recommande aussi, si vous aimez non seulement les jeux de gestion, et en plus de survie, mais en plus dans le médiéval, donc celui-là est vraiment génial, je vous le répète, Banished, et il est disponible sur Steam. Donc on, là, on est là pour parler de Endzone, c'est parti, on va pour continuer notre euh, ben, découverte,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 voilà, centre de recyclage ici. Ouais, on va le mettre, éloigné un petit peu de la ville. Hein. Euh, on va le mettre un petit peu euh, à côté, je pense, de la casse. Ça peut être une bonne idée. On verra plus tard. De toute façon, je pense qu'on peut les bouger. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il m'a dit de... Et c'est là que je n'arrive pas à trouver... Euh... Enfin, on va voir quoi, mais... Activer désactiver la production. Bois, débris, progression. Ok. Désactiver la réparation des bâtiments. Non. Option construction suivante indique à tous les constructeurs que ce bâtiment est une priorité absolue. Donc on peut mettre des priorités. Ils se, de Ils se chargeront de construire ce bâtiment dès qu'ils auront terminé leur tâche en cours. Et annuler la construction. Ok. Écoutez, on va euh, avancer. Bien sûr, le tuto. Euh, bâtiment, un centre de recyclage construit. Faut il faut qu'il assigner les colons à la profession de raffineur. Alors, non, oh mais j'ai pas 50 millions de colons, euh, Raffineur, il faut qu'ils se reproduisent, des petits. On va mettre euh, un, ça ira. Voilà. Hop. Puis on va faire la lecture. Vitesse accélérée. Soit plusieurs alertes là. Attrait d'un lieu. L'attrait d'un logement est influencé de manière positive ou négative par les bâtiments à proximité et contribue au contentement de ses habitants. Alors j'ai tout le monde qui est heureux, moi. Sans rouge pétard. Il bah, faut essayer de s'organiser en fonction de, des bâtiments autour. Ok. Ici. Accès rapide au mode de bâtiment. Quand vous sélectionnez un bâtiment avec un mode configurable, une vue supplémentaire montrant tous les bâtiments du même type apparaît dans le monde. Ok. Et ici, ce sont les radiation terrestre, ok. Ici on a une alerte, c'est quoi Que ça va être sécheresse en approche, faites des réserves de Ok, ben, ils sont en train. Et ici, on est en train de faire ça. Donc on va remettre lecture, vitesse accélérée. changer, je mets sur pause je me donne une chose, vu que le champ a été cultivé, est-ce qu'il y a une saison, donc si j'appuie sur le champ est-ce que je peux choisir d'une graine autre que le chou les salsifies noires on peut faire peut-être notre champ, ça pourrait être une bonne idée je pense même si c'est pas demandé, après faut être intuitif la nourriture, on va refaire un champ je pense. Par exemple, euh, je sais pas, euh, ici. Voilà. Et on va y mettre... Euh, ah, J'ai plus personne pour le faire. C'est une blague. On va mettre ça. et puis on va y attribuer un travailleur mais je crois que tout le monde est pris c'est pour ça que il veut pas j'ai un fermier euh, porteur d'eau 2 sur 10 constructeur ben on va mettre un là on va mettre deux fermiers voilà hop est-ce que ça marche aucune graine sélectionnée bien sûr si j'ai choisi une graine hein. Du chou encore, ils hein. vont faire du chou les pauvres vieux. Ah mais je peux faire directement comme ça. Ok. bah Écoutez, go. que j'ai peut-être pas besoin d'enlever l'autre fermier, de mettre deux fermiers, je pense pas. Et le fermier, le seul, là, il doit faire les deux champs, je pense. Euh, ah, un sur. Eh non. Non, non. Je voulais Non, il faut un fermier par champ. C'est un petit peu embêtant. Allez, hop. OK. You recycler on to va essayer de suivre le tuto really need, like OK. Donc, vous pouvez demander au raffineur de changer la ressource fabriquée à tout moment. Il est important de se concentrer sur les ressources dont vous avez réellement besoin, du moins au début. L'étoffe et le métal semblent de bonnes options. Si vous voulez fabriquer de nouveaux outils ou équipements de production. Ok. Donc, outils, on en a 10. On a 489 débris, 525 de bois, 1600 de nourriture. On n'est pas trop mal. Donc, en gros, euh, où c'est que j'ai foutu la truc, hein, c'est ça, il le, le, le, le, faut se retrouver, tas de débris, ça c'est quoi, récupérer du bois, ici il n'y en a plus, on va le modifier, on va le mettre, on va essayer de dégager euh, ici, alors, restons au tuto. Euh, L'étoffe et le métal sont de bonnes options si vous voulez fabriquer plus d'outils. Alors, il faudrait sélectionner à ce moment-là. Les sédillers sont des sédillers industriels. C'est pourquoi nous devons look nos gens et les protéger contre les the et les dangers, comme like la radiation. Donc, so, nous start by par transformer notre nez pas réconforté en clothing. de protéger. Notre tailleur va nous aider à aider avec ça. Il est super chaud quand même, il hein, faut être honnête. Hein. Alors, les colons heureux sont des colons zélés. Donc, euh, nous devons prendre soin de la population et la protéger des menaces extérieures. Oui, parce qu'on va avoir des tempêtes, des tornades de radioactives et tout le bazar. Euh, et la protéger des menaces extérieures telles que les radiations ambiantes. Commençons à transformer l'étoffe fraîchement obtenue en équipement de production. Un tailleur nous y aidera. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il faut mettre un tailleur. Raffineur, forestier. Ou alors, faut mettre le bâtiment du tailleur. Il y a un bâtiment pour le tailleur. Alors, oh, nourriture, ressources. Euh, voilà, magasin du tailleur. Euh, Peut-être qu'ils vont pas aimer qu'il soit en ville le, le magasin du tailleur. Mais bon, je pense pas que ça nuit réellement à la... On de faire comme ça. Après tout qu'on teste. Hein. Voilà. Ensuite, euh, centre de recyclage. Je crois que c'est là que j'ai euh... logistique, technologie, électricité, défense, tâche. Voilà, récupérer des débris, on va peut-être leur dire de nous nettoyer le bordel qui est là. Il ne veut pas Pourquoi tu ne veux pas euh, Récupérer des débris. important ici, ah, sauvegarde. J'attends parce que ça va m'enlever ce que j'ai à l'écran. On peut la récupérer les, euh, les débris voilà on va peut-être leur demander de récupérer des débris parce que là il y en a pas mal hein. ah mais je peux mettre qu'une seule station à la fois sérieux bon. alors on a mis un tailleur, donc je suppose qu'il faut mettre un personnage tailleur, voilà. Hop. Ok. Fermé, entendu. Donc on a bien euh, le tailleur. Et il faut produire euh, une euh, une écharde. j'aimerais bien que vous construisiez le magasin là c'est des rapides pour construire il chôme pas les gars hop pause alors ici on a quoi je suis obligé de m'éloigner j'ai mis une sonde très forte donc on va augmenter la limite de production voilà Faut pas s'embêter euh, ensuite on va la citerne on va augmenter la limite de production aussi de celle là celle là elle est full, mais euh, et on veut que notre tailleur, il produise quoi Main-d'oeuvre, limite de production, l'écharpe. Les écharpes protègent les colons des radiations d'intensité faible. Ressources requises et durée de la production. Ok. On va voir s'il les fait... Euh... Donc on en a un. C'est Christina. Elle va manger et elle va boire. Pas. Elle vient d'arriver, elle bosse pas. Euh, limite de production, ok, l'électricité, tata tac, main-d'oeuvre, le graphisme, ok. Mais écoutez, on va voir si elle nous fait notre écharpe, la dame. Pour l'instant, elle est partie manger et boire. Pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, je trouve très sympa pour un jeu de gestion. On se retrouve dans le même système un petit peu que Banishad, que j'avais déjà fait sur la chaîne YouTube hein, euh, qui est à l'époque médiévale etc., où il y a un, un jeu pas simplement de gestion mais c'est aussi de la survie. The levels environmental radiation into four levels. Low no radiation, low level, medium level and high level radiation. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect us against this kind of radiation, but it takes a while before it's produced. And production relies on a steady flow of incoming resources. Try to establish production chains at an early stage, as doctors stop stockpile goods so that some are always on hand. Alors, les radiations ambiantes sont classées selon quatre niveaux d'intensité. On l'a vu tout à l'heure, radiation faible, moyenne et élevée. Ces niveaux changent fréquemment et dépendent de la météo et des nuages de pluie contaminés. Les équipements de production nous protègent contre ce type de radiation, mais leur production est longue et nécessite un flux constant de nouvelles ressources. Essayez d'installer une chaîne de production le plus tôt possible et anticipez en faisant des réserves de ces ressources. Alors, ça, me, ça va me donner en récompense 12 métaux et 40 bois. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a demandé Une chaîne de production. Mon bâtiment. Je sais pas trop encore où on trouve les trucs. Hein. Euh, donc, euh, dans les habitations, non Merci pour ton host, Zerel, Merci pour le raid. Bienvenue à vous sur le live. Alors, euh... vous allez bien tout le monde Et pour le host aussi, merci Zarel. Alors, euh... du coup, j'en ai perdu mon latin. Essayez d'installer une chaîne de production. Faut peut-être que je lui dise entendu pour la qui vous voir qui s'affiche slowly but surely going out. So now let's focus on manufacturing new tools. The tools will help us to work effectively. We'll need metal for that, so we'll prepare for production by building another recycler, which will commission to recover metal from scrap. Bon, After that, we'll need a workshop production. to enable the manufacturing of brand new tools. J'ai sauté la production, donc est-ce que là, je vais avoir le truc de production, euh, ressources, casse, cabane de forestier, recyclage, l'atelier, bon ouais, on va le mettre. Euh, je sais pas comment on va ça, mais on va le mettre, on va le mettre peut-être, euh, je pense là. Mais il nous faut la zone de production de toute façon. Et on la trouve, cette chose, communauté, logistique, technologie, électricité. Euh, récupérer des débris, ça c'est les tâches à assigner. Il m'a parlé d'un truc, mais euh, je ne l'ai pas trouvé. La zone de production, château d'eau collecteur de cuisses de toute façon en, en, pour le tutoriel c'est en blanc on a l'atelier magasin du tailleur on l'a mis à ah, la vache on va avoir un pub <coughs> un pub etc euh, une école un établissement médical c'est assez complet quand même hein. technologie non j'ai rien, électricité bon, écoutez je sais pas de toute façon c'est le tuto hein. alors euh, les outils venant de euh, notre précipice c'est à dire l'endroit où on était sous terre hein, d'où on est sorti au bout de 100 ans je crois s'abîment. Euh, construisons construisons-en de nouveau les outils servent à travailler avec plus d'efficacité nous aurons besoin de métal préparons-nous en construisant au centre un centre de recyclage et recyclons-y les débris. Ensuite, nous aurons besoin d'un atelier pour transformer le métal brut en de nouveaux outils. Super, moi je n'ai déjà mis l'atelier. Ok, donc, euh, est-ce que j'ai... Alors, centre de recyclage. Alors, euh, là normalement c'est débloqué. On devrait le trouver. Non, pas dans l'eau, je pense pas. Ni dans la nourriture, dans les ressources. Voilà, le centre de recyclage. Euh, je le mettrais bien à côté de, de l'atelier. Je ne sais pas trop. Ça me semble un petit peu plus logique. Voilà. Ok, on va attendre. Que... Alors, attendez. Bâtiment, centre de, de recyclage. Il en faut deux. Un sur deux. Assigner des colons à la profession de, de raffineur. Mais il croit que j'ai combien de techniciens technicien en mettre un hein Ah ils ne sont pas construits donc ils vont pas me les... Assez raffineur, mais j'en ai mis un déjà. Tailleur. Ok. Bego. Construisez-moi ça, les loutiques. Réglez le centre de recyclage sur... Mais il n'est pas construit. Donc faudra qu'on qu règle le centre de recyclage pour qu'il qu fasse du métal. Apparemment, il en faut deux. Ah, deux sur deux, non, c'est bon. On va laisser construire l'atelier. Ok. Assigner les... Cost... Euh, il nous faut deux raffineurs, en fait. Alors, raffineurs. Tuc, tuc, tuc, tuc, qui sont... Il m'en faut deux. Évidemment, j'en ai mis qu'un. Hein. Sale bête. Et régler le recyclage. Le centre de recyclage sur du métal. Alors, il est voilà. où Hop. Métal. Ok. Ben voilà. Ah, qu'est-ce qu'on en a encore en bas euh, Régler l'atelier sur outils. Hop. L'atelier. Atelier outils en métal. Hop, d'accord. Et outils, il faut qu'ils produisent deux outils en métaux. Alors, on va laisser passer. De pêche à ah, j'ai la sauvegarde. Alors, regardons qu'est-ce qui ne va pas. Euh, la cabane de pêche, pourquoi je l'ai en rouge requis zone de pêche, mais j'en ai une là. Cabane de pêche efficacité 100% du travail de nuit. Peut-être deux pêcheurs, on met deux. Capacité. Maria déplace les ressources, elle pêche pas, c'est peut-être pour ça. Ici, on est full en eau. Ok. Il n'est pas évident, évident. Alors, ici, pourquoi j'ai un point d'interrogation Ça me chagrine, cette mmh. affaire. Il y a une casse, là. Ici, là. La casse, elle prend. On a 2 sur 5. Je crois qu'il faut laisser un petit peu passer le temps. J'espère que c'est ça. Euh, et l'atelier, je ne l'ai plus en... En rouge on va voir oh, pour tout c'est un test ah oui on est en sécheresse hein, donc euh, poisson je suis pas sûr que ah, on est plus en sécheresse On a bien le métal qui se fait, un sur deux, ça prend un petit peu plus de temps. Tools, metal, to Alors, avec nos outils flambant neufs, nous sommes prêts pour un travail efficace. Si vous tombez à court de métal, n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer à fabriquer des outils à partir des débris. Ils ne seront pas aussi efficaces, mais c'est toujours mieux que de travailler à main nue. Down in the end zone, we had sufficient time and resources to educate ourselves properly. But our children don't have this luxury. We ought to build a school and pass on what we've learned. As a result, they will be able to survive and work better and more effectively. Alors, à l'époque du précipice, nous avions le temps et les ressources nécessaires pour nous instruire. Nos enfants n'ont pas accès à d'aussi vastes ressources. Nous devrions construire une école pour, pour transmettre nos connaissances et qu'ils puissent travailler plus efficacement. Alors là, par contre, j'ai toujours euh, un constructeur, j'en ai plus. Bah, Vas-y, un. Hein. Et donc, il faut qu'on construise une école. Alors... Euh, Toc toc toc, l'école elle est pas là. Communauté, logistique peut-être, non. Technologie, non. Électricité, non. Communauté, voilà. Communauté, on va faire une école, on va la mettre. Ah, mais elle est grande, école. Euh, Salut, DJ, ça va On va foutre l'école là, hein. Pivot, pivot, on va pas la coller au champ, on va la coller là. Voilà. Alors, je suppose qu'il faut mettre un prof. Voilà, un enseignant. Hop. OK. Voilà. Et lecture. En accéléré. Ce petit camion m'embête parce qu'il est plein, là. Alors, si on a une alerte, hop, qu'est-ce qui se passe euh La réserve est presque vide. Améliorer votre infrastructure. La réserve. Cabane des forestiers. Épave de bus. École. Alors, on va essayer de regarder... Modifier la zone d'activité c'est nul parce que j'ai encore pas mal de trucs à récupérer là. On va le mettre là, on va voir. Et j'aurai pas de... J'ai pas de main-d'oeuvre. Hein. D'accord. Et oui j'en ai zéro. Euh... ramasseur de débris, j'en ai 2 sur 5 raffineur 2 sur 2, je ne peux pas faire autrement un enseignant bon, on va voir après le tuto de toute façon C'est dans la cabane de forestier. Euh... Est-ce que c'est dans la cabane de forestier qu'on gérerait voilà, abattre et reboiser. Donc ils font les deux. Autant ils abattent les arbres et ils replantent derrière, ce qui est pas trop mal. On en a qu'un. Donc ils ont intérêt à se reproduire rapidement. On continue. Hop, avance rapide. Donc euh, si on fait ça correctement, la récompense, on a 5 colons supplémentaires. Hein, ça ne fera pas de mal. Ah, il y a des cochons, la vache. J'ai des constructeurs, il me semble. Ouais, Il y a pas mal d'animaux quand même pour la, la nourriture. Ah, ok. okay. The fact that donc donc on a gagné 5 en alors parfait, en plus de travailler, de travailler plus efficacement, les personnes instruites sont plus soigneuses des outils et des équipements de protection. Ça ressemble pas mal à Banichette quand même, où il y a le système de, de, de mettre une école et où on peut euh, éduquer les enfants de façon à ce qu'ils soient plus intelligents, façon de parler. Et qui développe plus facilement les choses en étant allé à l'école que ne pas aller à l'école. Le problème étant que dans Banished, euh, euh, qui est vraiment un super jeu de, de, de gestion et de survie, parce qu'il y a les deux aussi. Ça se passe à l'époque médiévale. Et euh, Mais comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur la chaîne YouTube de toute façon. J'avais fait un tuto, il me semble, là-dessus. Et euh, là... Ça m'y fait penser énormément, puisqu'on a le système d'éduquer les enfants et pour qu'ils fassent du meilleur travail que ceux qui n'ont pas d'éducation. Donc, par contre, euh, ici on a une alerte comme quoi je pense qu'il manque on a une, moins une maison. Donc, on va en mettre une. Une habitation. Hop, ici. Parce que sinon, on a un colon qui est à la rue, là. Euh, je ne suis pas sûre qu'il soit très heureux, le mec, de rester à la rue très très longtemps. Ah, peut-être euh, ben ouais on va le mettre en suivant là euh... je laisse un petit je sais pas si c'est bien de laisser un... un petit espace entre les maisons ça peut faire perdre de la place ok donc normalement le problème du sans-abri il est réglé Ensuite, donc euh, bâtiment, machin, truc, ok, on l'a fait. Donc. Euh, parfait, en plus euh, les personnes instruites sont plus soignées des outils et des équipements de protection, ce qui les fait durer plus longtemps et permet d'économiser nos précieuses ressources. Donc on, on a, du fait qu'on a réussi, on a cinq colons supplémentaires. Nous devons de nouveau retourner notre attention au sujet de la production de la nourriture de la nourriture. Nous sommes tous prêts à accumuler des pêcheurs et à la nourriture de nos champs. Une cabane de nous permettre de gâter des pêcheurs et des maires de l'arrière. Ok, notre population commence à augmenter. Revenons aux sources de nourriture. Nous pêchons déjà des poissons et récoltons nos champs. ce qu'on a fait au début, la cabane de pêcheurs ici. Et euh, les champs ici on a fait deux peut-être que c'était pas nécessaire deux champs mais bon euh, donc maintenant on nous demande de faire une cabane de cueilleurs qui permettra de, ra de, de récolter des champignons et des baies dans les bois à proximité alors déjà que je suis en train de péter les arbres euh, ça va être compliqué alors par contre je voudrais le taux de radiation pour pas les foutre le... il n'y en a pas là tiens on n'a pas de radiation par contre on a deux alertes notre cabane de cueilleur normalement on va l'avoir là cabane de cueilleur dans les bois alors ça veut dire qu'il va falloir ne pas couper ce bois là cette forêt pas mettre trop loin non plus est ce qu'on n'a pas un meilleur endroit peut-être faut essayer de penser à comment on va s'organiser. Qu'est-ce que c'est ça là Une autre colonie peut-être Non, c'est des bâtiments qu'on va devoir explorer, qu'il y a tout un système d'exploration aussi. Bah écoutez, euh... je pense qu'il y a alors, du minage, donc je vais pas la mettre là. J'en on va lui dire oui. Et euh... Je sais pas du tout où la mettre. On va peut-être ta... par là. Je ne sais pas où par là. La grande truc, elle serait là. Mais, c'est un petit peu loin. Il risque de se fatiguer relativement vite. On va la mettre là. Pour le tuto. Après, je pense que pour les parties perso, ça va être corsé la fin. Hop, voilà. alors une source d'alimentation alternative hein, c'est un bâtiment cabane du pêcheur assigné des colons comme cueilleurs il en faut deux alors deux cueilleurs hop hop euh, il faut qu'on produise 20 baies et 20 champignons bon, déjà pour qu'ils construisent la, la fer là donc ici au niveau radiation ça va. C'est comme ça qu'on les voit les radiations. Là, il n'y a pas de radiation. Au niveau de l'eau. Ok, ça nous met en évidence les points d'eau au niveau de la mini-map qui est là. Ils sont tous très heureux. À d'un le lieu, la d'un logement est influencé de manière positive ou négative par les bâtiments à proximité. Ils ont l'air tous heureux, je pense. Ah non, eux, ils n'ont pas l'air génial ici. Mais... Peu attrayant. Ah la vache Non, en fait, Je croyais que tout le monde était heureux. En, en, en fait, ils sont heureux quand ils sont en bleu. Ah, Est-ce que je peux faire des maisons plus, euh, plus grandes à ce moment-là Non, maison solide euh, nécessite d'être déverrouillée via la recherche. Mais là, on ne l'a pas encore vu avec le tuto. Pour l'instant, ils ne sont pas super heureux, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en là-haut Protection anti-radiation. Alors, on a combien de population On a 20 adultes, 14 enfants. La vache Ils sont pas heureux, mais euh, ils se reproduisent, hein Ok. Écoutez.. Euh... On verra ça quand le monsieur nous le dira. On va avancer en rapide. Ça fait très apocalypse. Hein. On va avoir la sauvegarde. Alors, normalement, il devrait nous construire la cabane de cueilleur. Si j'ai bien un constructeur. constructeur, faut bien que j'en mette deux hop, voilà je dirais pas mais ça bosse dur hein. et ça c'est quoi récupérer du bois, ouais il n'y en a plus là pas construit la la, la cabane de, de cueilleur et c'était plus rapide que ça. s'ils sont en train, ils sont en J'ai été mauvaise langue. Voilà. Après drought, il va prendre un temps avant que les plantes Comme le cas avec ici aussi, vous pouvez de Ok, donc très bien, comme vous pouvez le voir, la cabane de cueilleurs est une source de nourriture efficace et instantanée. Mais attention, après une sécheresse, il faut un certain temps avant que les plantes repoussent. Comme pour beaucoup d'autres bâtiments de production, vous pouvez modifier sa zone de travail par la suite. Donc oui, comme les autres bâtiments, on peut les bouger, euh et les mettre ailleurs euh, quand euh, ça nous dira qu'il n'y a plus de ressources ici suite à la sécheresse ou autre. Ok Donc en récompense, on a 50 de champignons et 50 baies. Although we are sufficiently supplied at the moment, our survival depends on diligent planning. If we can lay out a plan for an orchard, then we can start to plant fruits or nut trees that we can harvest after a few seasons. Ok, donc même si tout va bien pour le moment, la survie dans cet environnement implique une planification minutieuse. En mettant en place un verger, nous pourrons commencer à faire pousser des arbres qui donneront des fruits en quelques saisons. Donc on doit pouvoir avoir les vergers ici. Un verger. Un verger fournit de la nourriture telle que des fruits, des noix grâce aux arbres. Bien que la création de vergers ne coûte rien, il faut du temps pour que les arbres poussent. Donc il faut le niveau d'irrigation du sol a une influence sur ce bâtiment. Alors, on va afficher l'humidité, euh, mais quand on est en sécheresse, c'est la merde. Euh, condition du bâtiment. Radiation. Il n'y en a pas. Euh, L'eau. On est en sécheresse, alors, me faire poser un verger au moins de la sécheresse, ça va cool. Alors, mettre le verger euh, là à côté du champ voilà ensuite il faut attribuer donc fermier cueilleur pêcheur forestier enseignant il n'y a pas l'air chasseur chef berger garde-puis, irrigateur il y a 9 colons qui ne travaillent pas euh, il y a 2 techniciens 2 forestiers sur 4 2 enseignants euh, Hop, il y en a 5 qui ne foutent rien Porteur d'eau, mettre 3. Ok. Alors, on a une alerte ici colons sans abri. Allez, encore. Donc, on va faire une autre maison. Habitation. Pour l'instant, ils ne sont pas très contents de, de leur baraque. Hein, pour être honnête, hein, c'est le bordel. Hop hein. Puis-je voir dans ce sens-là Oui, c'est possible. Hein. Donc. On euh, va faire gaffe on a notre verger à côté. Euh, voilà. Hop Histoire de régler l'affaire du sans-abri. Lecture. Et elle est en avance rapide. On y va messieurs, dames. Alors ici par contre c'est quoi du bois Il n'y en a plus. On va déplacer. Essayer de, de dégager euh, la zone euh, là. Ici. Les débris. Il y en a encore pourtant elle, elle veut pas mais... Euh... C'est qu'il en aurait plein là. Là, voilà. Si. Ah, j'ai pas mis... Euh... J'ai pas mis de graines. Voilà. Il en faut deux. Et il veut toujours pas, c'est un douille, hein. Mais Je te l'ai mis la graine, hein. ça. a été et les similaire aux pour les Les arbres ont besoin temps Mais ont ils et et bien voilà, on en a terminé pour la partie 2 de ce tutoriel, vous voyez il est vraiment très très très complet, il y a énormément de choses à faire, et donc ce serait très long de vous le faire qu'en une seule vidéo, donc on va en rester là pour la partie 2, j'espère qu'elle vous aura plu, on va se retrouver très vite pour la partie 3 je ne sais pas combien d'épisodes le tutoriel va faire mais en tout cas euh, je préfère vous faire du condensé plutôt que vous balancer d'un seul coup une grande vidéo qui va durer assez longtemps je vous répète le tutoriel global très très très long à faire donc euh, euh, certains youtubeurs font euh, directement une partie après avoir joué le tutoriel moi je préfère faire le tutoriel avec vous et découvrir le jeu avec vous plutôt que me lancer dans une partie et puis poser mes trucs sans trop savoir ce que je fais donc je trouve plus, plus sympa de faire comme ça ensuite on aurait au aussi pu faire différemment c'est à dire euh, ben, faire le tutoriel de l'eau et puis, POV serait fait une vidéo, le tutoriel déplacement des, des bâtiments. Mais en faisant le tutoriel général, ça nous évite de faire 50 millions de vidéos. Bien que, euh, voilà, comme il est long, il y en aura plusieurs de toute façon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Euh, vous pouvez retrouver aussi le lien de la chaîne Twitch euh, sur la vidéo, sous la vidéo. Euh, si vous voulez venir discuter avec moi quand je suis en live directement et me poser vos questions sur les jeux et sur les let's play que je fais sur la chaîne YouTube ou sur les let's play que vous ne verrez pas sur Youtube mais que je fais sur Twitch ça peut être de la coop et autres sur d'autres jeux donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la, dans la description euh, vous avez aussi la page Facebook que j'ai créée si vous souhaitez euh, me rejoindre euh, et puis ben voilà, je vous fais en tout cas plein de bibi, plein de zouzous et puis euh, j'attends vos retours, vos commentaires, vos petits pouces en l'air, vos abonnements tout ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et vous savez que je vous réponds tout le temps euh, donc écoutez on se retrouve très vite pour la suite de The World Apart. Allez, à très vite. Merci à vous. Plein de bisous. Bye bye.